Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore de cette plateforme que vous connaissez déjà certainement ou pas. Et vous montrer comment avec cette plateforme, vous pouvez changer votre situation financière. Et comment je me fais quelques dollars par jour. Je vous donne pas le montant. Hein? Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on va se connecter. Alors il s'agit bien évidemment de GTX Invest. Euh, voilà. Je vais me loguer à mon compte. Voilà, je suis à combien là Ouh, Ça fait plaisir de voir les dollars comme ça. Hein? Donc voilà ce que je peux déjà retirer. Hein? Regardez, 800 dollars. Je veux que ça atteigne un peu 1000 là. <rire> bon, ben, c'est <coughs> beau d'investir. Alors, vous pouvez voir qu'avec ce compte, je gagne. Bonus journalier, donc hier. Yeah. Euh... 16, nous sommes déjà le 17. Donc, hier j'ai gagné 31 plus 4, donc 35 dollars. Mmh. Très intéressant. Et l'autre jour j'ai gagné, donc ici on avait fait combien pourcentage de la journée 1,6 donc 80 dollars. Plus combien 80 plus 10 90 en 90 dollars à une journée, waouh, c'est super! Donc voilà, juste pour vous montrer en fait, regardez l'historique des gains hein, des bonus reçus chaque jour. Et sachez que ces bonus dépendent de l'investissement que vous mettez. Voilà, donc voilà, ici c'est sur l'investissement de 5000 dollars. J'ai gagné déjà, donc nous sommes aujourd'hui déjà le 17. Vous pouvez voir ce que j'ai gagné aujourd'hui, les 66 dollars plus 8. Ouf, c'est intéressant, hein. Voilà, on va venir sur le tableau de bord donc vous pouvez voir ce que je peux déjà retirer là c'est 881 dollars et je vous rappelle que j'ai aucune affiliation avec ce compte ci pas d'affiliation c'est zéro fiole donc pas de bonus de parrainage comme vous pouvez le voir là aucun bonus de parrainage euh on va venir on, on revient dans le support donc ici euh, vous pouvez voir vous connaissez déjà l'interface pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est comme ça que ça se présente donc vous pouvez voir vos gains par jour le pourcentage que vous allez gagner ou alors que vous avez gagné au cours de la journée donc chaque jour vous savez déjà combien vous gagnerez donc ici déjà voilà euh, jusqu'ici on est à 1,32% c'est pas mal donc euh, voilà ça, c'est mon investissement actif. Ça, c'est le gain total déjà réalisé. Et maintenant, pour faire des retraits, tout simplement, vous partez d'un retrait des bonus. Donc, ce que tu peux retirer sur le bonus, c'est mon temps-ci. Maintenant, maintenant, on vous montre les probables jours de retrait. Donc, si je veux faire un retrait, voici les jours. Soit le 21, c'est-à-dire dans 5 jours. Soit... Le premier, plus probable, parce que moi je prévois faire le retrait en premier, donc quand je un peu plus de 1000 quelques dollars là, le premier, et euh, voilà. En fait, donc, vous pouvez voir vos différentes dates de retrait les retraits, c'est chaque euh, 7 jours Oui, donc après chaque 9 jours, faites les retraits. Ce qui est très intéressant, je vous invite les amis à rejoindre cette opportunité formidable qui est GTX Invest. Vous allez trouver. Euh, le lien d'inscription en description de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes euh, nouveau dans les business en ligne, je suis là pour vous accompagner. Vous trouverez mes contacts euh, WhatsApp, ou le lien du groupe euh, en description de la vidéo. Alors, j'espère vous compter parmi les futurs actionnaires, euh, investisseurs de GDX, cette euh, plateforme assez intéressante qui est basée au Burkina et maintenant au Cameroun, dans la ville de Douala. Voilà. Donc, les amis, merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour les futures vidéos, pour les futures opportunités. Voilà, ciao, ciao